Allo Améria, quest ce que tu te et une Bon, on l'a sauvé. Comme disait Yoanni, si tu peux aspirer à une bête journée. Allo Allo Mais allo quoi Allo Améria. Franchement, la mairie, il y en a marre. Il y en a marre des gens qui klaxonnent tout le temps, mais tout le temps. C'est vrai, t'as vu ta radio Non, mais maintenant, on ne peut même plus se mettre dans le tournant de l'extrême sud. Et prendre nos photos tranquillou, où on voit bien la Sardaigne là-bas comme ça. Oh, spero que vos cascaretti, nous t'avons. Qu'est-ce que vous avez dit quoi Pout. Allo, Améria Oh, comme tu tout si belle. Si elle est plus belle. Mais à quoi de parler, ti, monsieur Vincenzi Améry, elle est plus belle. Elle avait mis à capote Allo Allo, Amiria? Aho, oh, voi torna, e ti da va, torna un film cu'homi e ogni cuzzani! Piano piano, mica stavolta! Ah, scusetemi allora, hein? e cos'è sto film? Un ciso ca'homa stavolta! E cosa facci? Cuzzani! Amiria, allo? Acqua, farina, un elemento secreto! Bo, boh, bo, stop! Aho! Oh. Basta, fate torno una bomba. No, una polenta. Ah, allora, vabbè. Ma una polenta esplosiva Paura e pasto, con i turisti. La chance. Allo, Améria. Ecco, mi sono pagato mi mio a Furiani. Ha scelto la più bella piazza. Ah, e in due si trova. Giusto tutto all'arbitro. Così posso stoppa addosso. En basse, il y a un gâteau, il y a un gâteau, il y a un grand françois sur scène. Mignonne oui, pipe, force à bastir, n'a-t-il perso, frère. Oui, perso, frère. Allo Améria. Allo Améria. Je pense que c'est un homme. J'ai perdu ma virginité et... et euh, c'est un problème. Le problème m'a dit qu'il agabre. Ma, sapete, i ceridori oh, sono capri, ma non una notte. Eh, ma una capra, un animale. è complicato, è più di questo, pastore, sono un pastore.